Non, comme ce carrefour, il est synonyme de klaxon quand même. Systématiquement au quotidien. Bip bip. Alors, on va le renommer le carrefour Vincent Lagaffe. Oula Salut tout le monde Dites-moi comment ça roule pour vous. Euh... Enfin, comment ça va quoi <rire> Bah, là, moi, ça roule pas du tout, du tout. Hein. Que passe un moustachios si ça roule pas dès maintenant, ça va être très dur pour la suite, les petits potes. Euh, direction le boulot, il pleut pas aujourd'hui, ça fait grand plaisir. Enfin, il a plu tout à l'heure, mais là on est épargné pour la bécane. C'est parti, il pleut plus, mais la route est quand même bien trempée. Hein. On prend plein de petits trucs dans la visière là, d'ailleurs vous êtes sûrement pas très propre non plus. Et eh ben il est bien vide le périph' extérieur, et eh ben il est bien plein le périph' intérieur Faut que je la ferme parce que oui voilà, <rire> j'allais dire, il se que ça change rapidement La circulation sur le périphérique parisien, c'est comme la météo en Bretagne Ça change plusieurs fois dans la journée Bien que tu aies la pression, que ce soit toujours pareil Je dit merci, j'ai failli faire un rétro du coup ah, Tu me laisses passer ou pas J'arrive pas à comprendre Ouais vas-y, t'es devant hein. C'est toujours les mêmes endroits qui bloquent, c'est quand même incroyable. Hein c'est parfaitement prévisible. Oh, je suis allé courir ce matin, ça faisait longtemps que je n'étais pas allé. C'est dur, hein Oh la vache. Et je m'entraîne pas un marathon, tu vois. C'est vraiment le petit footing euh, funeste. J'ai plus la force de rien. Quoi. Me lever, c'est dur. Courir, c'est dur. Motivé c'est dur en période de merde. Se coiffer c'est dur pour lui, Miskin. Chacun son tour, amigo. Allez, souhaitez-moi bonne chance, on y est. Un peu de boulot et puis let's go. Et bah qui fait le malin tombe dans le ravin. On a eu beau à l'aller, on a pas de terrible au retour. Ah, les feuilles là, c'est horrible Il y en a plein au milieu de la route Heureusement là il y en a le plus sur les extérieurs Mais j'ai horreur de ça Ça me fait flipper Qu'est-ce qu'il met des coups de laser là Et pas bien vite là les amis là, faut.. Il n'y a plus l'accélérateur cette Volkswagen là. Oh, je suis bien content, il y a mon poteau Yanis qui est passé me voir là au boulot. On passe régulièrement en bas de chez lui quand euh, le périph' est fermé justement. Bisous mon poteau. Il me coûte cher en thé mais je l'aime bien. Oh, il me pousse au cul lui. Bien, roule bien ton truc Fous les boules ah bah roule droit du coup Non bah non je suis là maintenant Alors là les scooters 50 cm3 Sur l'autoroute riche idée. Oh mais les fêtes de Noël ça rend tout le monde teubé je crois Là lui oh, Formidable Formidable se garer dans un virage sorti d'autoroute, là je crois que nous ne verrons rien de plus créatif ce soir. Oh, Bonne vacances Henri Shop est fermé jusqu'au mardi 3 février si je ne m'amuse. Bon bah merci les amis d'être restés jusqu'au bout. A demain pour la dernière de la semaine. Buena notte, va Buena d'abord. Et puis à demain.